On a commencé à jouer ensemble il y a 10 ans, dans, donc dans un groupe un peu plus jazz. Et puis, il y a 4-5 ans, on, il y a 5 ans, on va dire, on, on a commencé à essayer de. On avait arrêté ce groupe et on a voulu monter une formule en trio, un peu plus électrifiée. On a commencé à bosser un peu ensemble. Et puis, de là est né euh... Derby Derby. Il y a un propos et un peu un seul, quoi. Enfin, c'est-à-dire que Fabrice qui a la batterie ou Sylvain à la basse. Ils vont faire la même chose pendant, pendant tout le concert. C'est une seule pièce. une ouais. seule pièce. Et moi, je frise des, des notes. Euh, et je crée des accords euh, qui bougent. Chacun a des petites variations, qui sont assez subtiles et qui sont vraiment sur euh, le, le, le temps quoi. Et euh, ça a joué un peu avec le temps et le statisme dans le temps. Mais comme on, on parlait des influences tout à l'heure, enfin c'est une, ouais, une volonté de, de se perdre un petit peu dans ce rapport temporel. Où... De lâcher prise du corps, du corps et de l'esprit, un peu dans ce que tu es en train de faire, sachant que tu es, es quand même dans quelque chose d'assez euh, statique et répétitif, et euh, de, bah, de s'abandonner là-dedans. Enfin, un concert même avec, sur la même pièce sera tout le temps différent. Enfin, la pièce a beaucoup d'importance, les gens. Donc là, c'est particulier ce soir. La, La pièce, le lieu. Ouais. L'acoustique, l'architecture, l'acoustique du lieu. Et on, il peut vraiment se passer des choses. Euh... Ça peut durer une demi-heure, comme ça peut durer une heure. Je dirais que c'est mmh. plutôt le lieu, l'atmosphère, qui va faire qu'on euh, va y jouer plus ou moins longtemps. Et ensuite, il y a les contraintes physiques, moi je fais du souffle continu à la trompette tout du long et euh, bah quand j'en peux plus, j'en peux plus et donc là, il y a... ça, peut, ça peut amener la fin. Quoi.